Donc, si vous écoutez Écologie, le podcast qui tente de lier tech et écologie alors que tous les opposent, vous aurez l'occasion d'entendre Hélène Maître Marchois. Au-delà de sa mission de Scrum Master au sein de la SCOPE Fairness, Hélène propose à présent de parler de ses convictions. Hélène, c'est à toi. Merci, merci. Bon, ça marche. Vous m'entendez bien Tout va bien C'est bon, parfait. Okay. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, trop bien. Euh, bienvenue donc dans la conf de digestion, ne euh, vous inquiétez pas, on ne va pas parler de technique, on va parler de trucs cool et détendants, genre euh, l'avenir de la planète et notre responsabilité face à l'humanité, tout va bien. Ça va bien se passer. Euh, donc effectivement, je suis Hélène euh, Maître Marchois. Je suis, comme Mathieu vous l'a dit, euh, Scrum master, mais euh, je suis aussi euh, donc coopératrice chez Fernes. Coopérative, vous savez tous à peu près ce que c'est maintenant, j'imagine. Il y en a de plus en plus. Continuez, venez chez nous, créez des coopératives. Euh, donc, effectivement, Fairness, on est, alors, ce sont mes convictions, mais ce sont les convictions de ma coopérative, du coup, les questions d'éco-conception de, et d'essayer de faire des, des produits numériques les moins impactants possible sur l'environnement. Vous avez pu me voir aussi, de temps en temps, m'agiter sur mon la tech le podcast Écologie dont Mathieu a parlé, manifestement, il est un auditeur fidèle. Euh, bah, vous irez voir si ça vous intéresse. Et Fernès est aussi membre du collectif euh, de conception numérique responsable, dont on va parler euh, toute la journée. là. Voilà maintenant. Petit sondage pour commencer la conf. À main levée, hein, rapidement. Qui a vu Squid Game dans les... Diff... Voilà, dans les... <rire> ah, quand même non, ça marche bien, ce truc. Euh, deuxième petit sondage. Qui a lu le dernier rapport du GIEC dans la salle? Voilà. OK. <rire> ambiance, ambiance. Euh, alors, effectivement, le rapport en entier, un peu fat, on est d'accord. Il y a des résumés, 30 pages en français avec beaucoup de schémas, beaucoup de couleurs, donc ça va vite. C'est un épisode à peu près, même un, plus, un peu petit, un peu plus, un peu moins qu'un épisode. Euh, est-ce que vous savez ce quest c'est, ça Ceci est une œuvre d'art, certes. Exactement. C'est l'évolution euh, de la température moyenne depuis 1900. Voilà, donc je pose un petit peu le sujet. Euh, pour ceux donc, les rares d'entre vous qui n'auraient pas lu le dernier rapport du GIEC, je vous le résume rapidement, c'est la merde. C'est la... Vraiment, c'est la merde. Euh, mais par contre, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on a encore un peu moyen de décider de quelle merde on parle. Euh, pas vachement longtemps, hein mais on a encore un poil de temps pour agir dessus. Naturellement, et je suis tout à fait d'accord avec tous les discours qui disent que euh, les petits gestes écologiques du quotidien, c'est n'importe quoi, et qu'effectivement, on a besoin d'avoir des grosses décisions politiques avec des gens qui auraient des couilles et qui pourraient contraindre un petit peu euh, les pollueurs à faire quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Mais on a aussi tous une possibilité d'avoir un impact. Et si on attend que celui d'à côté commence, on n'arrivera pas. D'accord L'idée aujourd'hui, c'est euh, de se dire que, euh, effectivement, euh, le GIEC nous alerte euh, cet été, mais ils ont commencé en 72. Le rapport Midoz, c'est 72. Le rapport Midoz grosso d'eau il a dit, en 2020, ce sera la merde. Et tout le monde a fait, y compris Total récemment, on s'en est rendu compte. Hein. Euh, ouais, ouais, d'accord. Merci. Et ils ont continué. Aujourd'hui, on se rend compte un peu plus physiquement des évolutions. Hein, je... Même si certes, le Covid nous a permis de réduire les gaz à effet de serre, les feux de forêt en Sibérie, en Californie, en Grèce, en Algérie. Voilà, cet été, on reprit tout, le, tout ce qu'on avait gagné avec le Covid. Donc euh, voilà, on est à zéro. Et le super plan de relance nous permet donc de recontinuer à émettre des, des gaz à effet de serre. Voilà. Vous avez, et c'est ça c'est aussi qui est intéressant dans notre, dans notre écosystème, une génération, donc les plus jeunes, hein, parce qu'on est tous un peu plus vieux que les étudiants. Donc, je ne sais pas il y a des étudiants dans la salle ou pas Hey. Cool, c'est bien d'être au forum PHP. Maintenant. Cool. Euh, donc, une génération qui arrive, que vous allez devoir euh, recruter, et euh, qui est un poil plus réveillée que nous euh, sur ces questions-là. Vous avez le manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est des étudiants qui sont en école de commerce, en école d'ingénieur, dans les grandes écoles euh, vraiment du, de françaises, et qui ont effectivement dit, aujourd'hui, nous, on prend ça en compte, et nos futurs emplois vont, doivent avoir une forme quand même d'éthique, de sens et on décide de ne pas travailler pour les gros pollueurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui, en gros, pour rester sous les deux degrés, 12 tonnes, c'est l'émission par français et par an. On doit passer à 2 tonnes si on veut rester sous les deux degrés. Facteur 6, ça peut faire un peu mal, mais nous avons un gros avantage. On travaille dans le numérique. Et dans le numérique, on peut très vite faire le ménage en ayant vraiment l'impact. Facile, vous ne faites rien. Vous ne développez pas. Voilà, l'idée c'est ça. Vous pouvez y aller, fin de la conf. Alors, euh, le problème avec le numérique, aujourd'hui, c'est qu'on est à peu près entre 3 et 4% d'émissions. Ce n'est pas tant les émissions d'aujourd'hui, c'est le taux de croissance. Tout est connecté, tout est très rapidement connecté, et le nombre de gens qui ont accès aux objets connectés évolue, et augmente énormément. Donc, le problème n'est pas tant aujourd'hui combien est-ce qu'on est capable d'émettre comme émission de gaz à effet de serre. C'est attention si on ne fait rien, on va vite se retrouver dans une zone dont il sera très difficile de sortir. Aujourd'hui, le web, c'est beaucoup de vidéos, quasi totalise, enfin quasi que des vidéos. Et les vidéos, c'est les vidéos de votre petite cousine, c'est les vidéos de chat et le porno. Comme on est sur une con filmée, j'ai mis un chat. Mais en gros, euh, c'est ça. Voilà. Et euh, c'est euh, souvent sur euh, plein de devices différents, avec euh, des connexions qui ne sont pas forcément toujours en Wi-Fi. privilégier euh, le Wi-Fi quand même plutôt que la 4 et la 5G. Je n'en parlerai pas, ce n'est pas la fête Mais, et c'est là-dessus que je vais peut-être potentiellement être pas exactement d'accord avec ce que François potentiellement vous a dit hier matin, euh, c'est qu'on sait pas aujourd'hui très bien compter. On n'a pas une idée claire de combien on aimait exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on aimait. Et si vous me dites, ouais, mais tant qu'on sait pas vraiment, est-ce que ça vaut le coup de... Oui. Voilà. Fin de la discussion. Je ne vais pas. <rire> Ce qu'on sait, c'est qu'on aimait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la pollution qu'il y a au numérique aujourd'hui et que on peut avoir la main. Je vais vous expliquer encore une fois. Mais retenez, on ne fait rien. Le problème du numérique, c'est pas l'électricité, c'est pas vraiment le streaming, les mails, on s'en branle de ouf. Euh, le problème, c'est les terminaux. C'est vos téléphones, c'est vos tablettes, c'est vos montres connectées, euh, c'est vos frigos connectés, euh, c'est euh, le GPS de la voiture, euh, c'est les capotes connectées qui existent vraiment. Est-ce qu'on en a besoin? Encore une fois, je ne suis pas certaine. Et tous ces objets connectés, <rire> oui, je, ça oui, ça existe, ça euh, existe. Ces objets connectés, du coup, euh, sont composés de métaux rares, de terres rares. Vous en avez une, mais vraiment une énorme, une énorme quantité différente. Et la miniaturisation de ces services fait qu'aujourd'hui, alors qu'avant on pouvait effectivement changer les choses et tout, aujourd'hui tout est collé miniaturisé, collé, soudé, des Donc on ne peut pas récupérer quand c'est pété. Et c'est le gros problème. C'est qu'on est vraiment sur une, une industrie de, la consom de consommation complètement débile, à savoir je creuse, je fabrique, je produis, je jette. Et je n'arrive pas aujourd'hui à récupérer les choses. 80% à peu près des devices aujourd'hui sont impossibles à récupérer. C'est vraiment hyper difficile. Ce n'est pas la mauvaise volonté, c'est que c'est fait pour être miniaturisé, rentrer dans des capotes et tout. Et donc, derrière, c'est difficile à recycler. Dans ces différents métaux rares, vous en avez certains qui existent en grande quantité, allons-y, les bleus, les métaux communs, dont vous n'en avez pas masse. Alors désolé, c'est pas hyper accessible potentiellement. Et donc, il y a une nuance entre le bleu et le violet. Et vous en avez certains dont l'extraction va devenir très, très vite, très, très problématique. D'ici cinq ans, on n'a plus d'indium. L'indium, c'est pour les dalles tactiles, voilà, on en a en Chine. Les conditions d'extraction de l'indium, aujourd'hui, commencent à être un petit peu problématiques, et dans cinq ans, on sait que soit on fait éclater les montagnes, soit on n'arrive pas à ch en choper. Donc, pourquoi euh, ces polluants, le numérique, les terminaux, et les terminaux, et surtout les matières premières qui sont tout autour du globe Vous en avez particulièrement dans des pays, comme vous le voyez, tout à fait développé et dans lequel le niveau de vie moyen est hyper facile et hyper facile pour les gens qui habitent dans ces pays-là de vivre en ce moment. Donc, nous avons l'Amérique du Sud, l'Afrique et pas mal en Chine aussi. Ces conditions d'extraction, ce que je vous le disais, c'est qu'effectivement, on est en voie d'épuisement. 10 ans, c'est facilement, 60 ans, vraiment, on en a quand même beaucoup qui, à l'horizon de 60 ans, vont... Devenir très compliqué à extraire. Ok Voilà, je laisse récupérer le truc. Sur l'impact du coup à l'environnement du, du numérique, vous avez la quasi-totalité de l'impact qui est fait au moment de la fabrication. Sur la fabrication, on a effectivement les gaz à effet de serre dont on parle beaucoup, c'est-à-dire euh, que réchauffement, la cause d'ozone, tout ça et tout ça. Mais le problème globale dérèg du règle dérèglement climatique aujourd'hui, c'est pas uniquement le réchauffement, c'est la chute de la biodiversité, c'est euh, l'épuisement des terres en, dans lesquelles on est. Ouais. Une conf très sympa aujourd'hui, très motivante. <rire> euh, et donc, du coup, quand on extrait des terres rares, on pourrit les sols, on les acidifie, on les rend totalement impropres à tout type de culture à la sortie, et on arrive sur, effectivement, une toxicité des sols liée au numérique qui est assez monstrueuse. Manufacturing, c'est quasiment rien. On a un peu d'électricité et tout ça, mais en fait, c'est pas énorme. La distribution, ça commence à prendre des trucs, parce qu'un téléphone portable, il fait trois fois le tour de la Terre avant d'arriver chez vous, un truc neuf. Hein. L'usage de l'électricité, un petit peu quand même, et vous voyez derrière que le taux de toxicité sur le recyclage et le la fin de la vie est assez monstrueux. Ce que je vous disais... C'est qu'effectivement, on a aussi des coûts de transport qui sont assez monstrueux, à savoir les gens qui imaginent les téléphones chez Apple. On va chercher les ressources en deux qui ont besoin, de, qui sont nécessaires pour fabriquer nos, nos devices. En trois, on, les, on fait des trucs. En quatre, on les associe souvent en Asie du Sud-Est, dans des conditions très sympathiques aussi. Et derrière, on redéploie tout ça chez nos vendeurs de, nos vendeurs de téléphones. Depuis le début de la conf, je vous parle de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur les ressources et abiotiques de la planète. Ce que j'ai particulièrement envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est aussi des gens. Parce que l'extraction ne se fait pas toute seule. Aujourd'hui, l'extraction, notamment dans les mines africaines, c'est des enfants. Selon l'UNICEF, on est à peu près entre 40 et 50 000 gamins. En République démocratique du Congo, par exemple. Euh, vous avez des, des films euh, comme celui, je ne sais pas si vous avez vu, sur Brutix de Charles Villa, sur les mines de cobalt, par exemple, qui expliquent dans quelles conditions les matériaux, les terres rares, des ressources euh, nécessaires pour vos téléphones sont aujourd'hui euh, extraites. Les procès en cours ne sont pas forcément hyper médiatisés. Est-ce qu'on est surpris Pas vraiment. Mais quand même, ça existe, il y a des ONG qui ont un peu les boules de savoir comment ça se passe et qui du coup font des, font des procès là-dessus. Et vous avez d'autres personnes qui font les associations, donc euh, la fabrication des terminaux. Donc là, vous avez Xu Lézi qui s'est suicidé en 2014. C'est un poète chinois, il avait publié un recueil de poésie, et bon, bah, il faut bien manger, hein. la poésie en Chine, c'est pas forcément le truc le plus vendeur. Donc, ils travaillaient, et ils travaillaient dans une entreprise qui s'appelle Foxconn, qui est le fournisseur principal d'Apple, euh, qui naturellement voilà, traitait hyper bien ses employés. C'était un peu comme chez Google, ils avaient à manger tout le temps, des pauses comme ils voulaient et tout. Non, naturellement, pas du tout. Euh, C'était assez compliqué et du coup, les conditions de travail font qu'eux. Ils ont quand même énormément de suicides. Alors en France, on a eu des vagues de suicides aussi dans des entreprises qui avaient des petits soucis de management. Chez France Télécom, ils ont fait un énorme plan pour former leur manager et essayer d'endiguer la problème. Chez Foxconn aussi, ils se sont dit quand même, ça fait tâche, c'est pas ouf, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà. Ça marche aussi, hein. c'est efficace. Et ils ont mis des filets. Voilà. Donc les gens qui fabriquent nos devices sont dans des prisons avec des filets pour pas qu'ils meurent. Voilà euh, et donc, je vous parlais de la dernière option. <rire> vous allez trouver ça super cool. Euh, la dernière option euh, qui arrive quand on, on parle de, de numérique, c'est aussi le recyclage. Comme vous voyez, au Ghana, c'est hyper bien organisé. Euh, très, très, bien, très bien fait. Le, le, recycle, le recyclage est fait euh, de façon euh, assez méthodique. Pas du tout euh, d'impact sur l'environnement et de conditions de, de vie des, des Ghanéens. Euh, comme je vous le disais, en fait, l'écartement, on ne veut pas les récupérer. C'est soudé, c'est bloqué. Donc, même s'il y a des petits malins qui réussissent à, à développer des choses, à upcycler ce genre, de, ce genre de dispositif, on se retrouve quand même avec des déchetteries, euh, notamment en lien avec le numérique, assez imp impressionnantes. Donc, on va arriver à la partie positive derrière, je vous jure. Euh, L'impact sur l'environnement, c'est les terminaux. Retenez une chose de la conf. C'est ça. C'est les terminaux. C'est le fait qu'on change de téléphone et que du coup, l'impact sur l'environnement est fait avec la fabrication, le cycle de vie du téléphone. Vous avez seulement l'énergie où de temps en temps, on se rend compte qu'à l'usage, bon, encore une fois, il y a plus d'énergie qui est faite pour le terminal utilisateur qu'à l'usage. C'est seulement sur les data centers qu'on se retrouve avec effectivement besoin de plus d'électricité pour faire fonctionner un data center que pour le fabriquer. Sur tout le reste, sur tout le reste, c'est la fabrication qui pose problème. Et quasi à 100%. D'accord Encore une fois, l'énergie, quand on vous dit qu'il faut mesurer, je vous ai dit, le problème de la mesure aujourd'hui, c'est qu'on y va un petit peu à tâtons, on est dans le flou, on essaye de dire qu'attention, il y a quand même un impact, mais l'énergie, machin. L'énergie, c'est une part du truc. J'ai envie de vous dire, l'électricité, en vrai, si vous pouvez éviter déjà les extractions, les ressources, l'eau, les gaz à effet de serre, déjà on aura faire le progrès. D'accord La seule solution pour réduire l'empreinte du numérique sur l'environnement, c'est donc, première chose, allonger la durée de vie des équipements de vos utilisateurs. Vous avez la main là-dessus. Même si c'est pas vous qui dites aux utilisateurs de changer de téléphone, vos développements génèrent le changement des terminaux des utilisateurs. Donc, réduire la quantité de ressources informatiques nécessaires au fonctionnement d'un service, ça veut dire effectivement, pourquoi avons-nous besoin de 5 serveurs en live tout le temps Bien, on nettoie un peu tout ça, on n'a besoin que de 2 serveurs, c'est déjà pas mal. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est aussi lourd et pourquoi est-ce que nos utilisateurs ont besoin de changer de téléphone tout le temps D'accord Donc, s'il vous plaît, une chose, concentrez-vous. Ne développez plus rien sans avoir pris ça en compte. On ne développe pas des fonctionnalités sur lesquelles on n'est pas totalement sûr que le besoin utilisateur est fondamental pour améliorer le service. Le client est dans la salle. Mais l'effet waouh, par exemple, <rire> de certaines fonctionnalités, est-il vraiment indispensable pour que votre utilisateur soit satisfait Posez-vous la question. En fait, on ne change pas de téléphone aujourd'hui parce qu'il marche pas, parce qu'il est pété. Si, ça arrive, il passe sous un bus, il tombe dans les toilettes, machin, tout ça. Okay. Mais en vrai, vous changez de téléphone aujourd'hui parce qu'il rame, parce qu'il a plus assez de place, parce qu'il a plus la capacité à répondre à vos sollicitations. Pourquoi il rame Parce que c'est trop lourd, parce qu'on les gave de trucs énormes. Pourquoi on les gaffe de trucs énormes Et là, je jette la pierre à personne. Parce qu'on a la possibilité de coder des trucs énormes. Et c'est génial, l'évolution des technologie. Sauf qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question sur le fait que... OK, donc, viens, on fait un truc hyper lourd, c'est pas grave, on va faire des téléphones qui peuvent supporter des trucs hyper lourds. Et donc, dans ce cas-là, ça va marcher. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une conséquence sur l'environnement de récupérer des téléphones qui ont des capacités de récupérer des trucs hyper lourds. Pour envoyer... Sur la Lune, la première fusée, la NASA, a eu, moins, a eu besoin de moins de 100 bits pour envoyer une fusée sur la Lune. L'ordinateur avait 100 kg de mémoire Ils sont allés sur la Lune. Je pense qu'une page HTML peut peut-être être un peu moins lourde que les 3 mégas moyens aujourd'hui. Donc, les questions d'usine à gaz... C'est pas uniquement le fait de faire du clean code, de faire des trucs jolis, de faire des trucs light, de faire du DDD, tout ça, c'est génial, et je suis totalement pour. Hein. Mais c'est aussi de se dire, une usine à gaz a un réel impact sur l'environnement et sur tous les gens qui travaillent autour du numérique sur la planète. La solution pour réduire l'impact environnemental, en fait, c'est réduire les ressources informatiques. Les fonctionnalités, et là encore une fois, vous avez la possibilité d'agir, c'est ça qui est cool. C'est que au moment où on vous dit il va falloir développer ça, va falloir développer ça, super question. Pourquoi Ça fait un peu chier les PO. <rire> mais, mais pourquoi Quel est le besoin utilisateur derrière Pourquoi on fait ça en fait Ok, bah parce que on a besoin. De... Ouais, mais pourquoi il a besoin d'eux bah parce que il faut qu'on leur donne accès à telle info. Ok, mais donc pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'avoir autant de trucs embarqués pour juste avoir cette information là ah oui, non, mais c'est vraiment, on n'a pas forcément besoin. En vrai, vous allez être surpris par la réaction de certains clients quand on leur, on pose la question sur la table. Pas forcément en leur disant, il faut faire de l'éco-conception, attention à la planète, parce que c'est pas forcément, effectivement, aujourd'hui, le leitmotiv de tous nos clients. Mais, quand on leur demande et qu'on pose la question en disant, potentiellement, on pourrait affiner un petit peu les, les, les, les fonctionnalités qu'on a à faire, et voilà, sont pas forcément contre, en fait. On se pose pas forcément toujours cette question-là. Aujourd'hui, dans le numérique, ça commence à venir, mais c'est pas si systématique que ça. Donc, on arrive sur quelque chose où, en fait, la réaction peut être positive. Ah, c'est cool. Une démarche qui fait un petit peu peur, le mot low-tech, je sais que François en a parlé hier. En fait, c'est assez simple de se dire, juste quand on pense à un service, est-ce qu'il est utile Accessible et durable. Ces trois mots-là, levez la main ceux qui pensent que leur client se pose cette question de façon quotidienne quand il imagine des fonctionnalités. Je refais, levez la main ceux qui pensent que son client se pose ces questions-là au moment où il imagine les fonctionnalités. D'accord. Donc, vous pouvez vous poser ces questions-là, potentiellement. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va améliorer l'habitabilité du monde Faire que euh, les utilisateurs euh, vont avancer dans leur vie Parce qu'encore une fois, hein, le numérique, soyons clairs, c'est un outil. On est là pour créer du lien, pour faire en sorte que les humains avancent bien et tout ça. Sauf peut-être, je ne sais pas, des, des jeux vidéo qui jouent tout seuls et le but est, est, est de se divertir. Mais euh, le but de l'exercice, c'est quand même d'avoir des outils qui permettent aux utilisateurs d'arriver à ce qu'ils cherchent, en fait. Donc, une fonctionnalité est utile si on a un taux de transformation hyper rapide. Entre deux, trois clics, machin. Donc, le côté « waouh !» qui, « attention, on peut peut-être lui proposer ci, lui proposer ça, machin. » Typiquement, je ne sais pas, oui, SNCF, ils se sont un peu paumés là-dessus. « Captain Train a réussi à récupérer un trafic de ouf parce qu'en en fait, je veux un billet de train, je veux pas louer de voiture, faire une chambre d'hôtel, laisse-moi tranquille, je veux valider mon billet de train. » Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, de se dire « utile, accessible ». Attention, les pop-ups, les pubs, les questions de contrats, ce truc comme ça, ça vous fait perdre énormément d'utilisateurs. Et on ne se rend pas compte, on se dit effectivement, oui, les gens qui sont aveugles, c'est un peu galère. Mais il n'y a pas que des gens qui sont aveugles qui ont du mal à naviguer sur le web. L'électronisme, c'est un concept qui arrive avec le numérique, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Donc ça, c'est un avantage que vous pouvez donner à vos clients attention, on va peut-être perdre du monde hein, si on rajoute quand même des pop-ups et des trucs, et des pubs de partout et tout. Ouais. Et en plus, ça pèse très lourd. Et donc, les utilisateurs, soit ils vous perdent, ils n'y vont pas, soit ils n'arrivent pas à accéder à votre service. Aujourd'hui, donc ce que je vous disais, la page, le, le poids d'une page moyenne, c'est 3 mégas. Si on veut diviser l'empreinte par 6 pour rester sous les 2 degrés, c'est 500 kg. Faites les tests Allez voir le poids des requêtes, le poids des images, les vidéos qui se lancent toutes seules, tout ça, tout ça. Je ne vise personne. Le... Depuis la révolution industrielle, on a cette activité qui est là et qui, effectivement, est peut-être un peu moins importante dans le numérique. Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas des usines qui fument, parce que... On ne produit pas des trucs qu'on retrouve potentiellement dans la mer parce qu'on n'a pas des tortues qui sont mortes avec des ordis sur la tête. Enfin, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez vraiment la main, mais vraiment, pour faire un avant-après des produits sur lesquels vous travaillez et faire gagner énormément de ressources à la planète en évitant que vos utilisateurs achètent de nouveaux devices. Vraiment et la meilleure solution, c'est de rien faire, vraiment. Ne rien faire, si c'est pas utile, accessible et durable. Ne faites rien, s'il vous plaît. Ne faites rien qui ne soit pas utile, accessible et durable. J'imagine que vous n'êtes pas <rire> totalement content de ce que j'ai pu vous raconter. Euh, donc, s'il y a des questions, je ne sais pas si Mathieu, tu voulais rajouter un truc. Mais... Non, non, euh, maintenant, place aux questions. Ah, il y en a déjà. Ça commence. Il y a un éléphant à gagner, hein, si vous voulez faire des trucs. Ça va bien se passer. Ah, D'accord. Bonjour, Bonjour. Euh, merci beaucoup pour euh, cette conférence très intéressante. Euh, je vais me faire un peu le, la personne pessimiste, mais euh, dans la mesure... Il <rire> euh, y a plusieurs choses que je voudrais faire remarquer, mais déjà, en partant de la base, hein, dans la mesure où tout le, le système économique mondial est basé euh, par son principe même sur le principe de consommation, mmh. euh, est-ce qu'on ne va pas tomber sur des phénomènes du style... Eh ben, par exemple, maintenant, on est capable de faire des ampoules qui consomment pratiquement rien. Et comme, comme, comme elles ne consomment rien, eh ben, on en met partout. Et donc, l'effet euh, euh, bon. qu'on obtient est inverse euh, au gain technologique qu'on a eu. Et euh, bah, là, en fait, quand je vois ça, on passe de 3 mégas à 500 kg, je me dis, bah, probablement qu'on va faire la même chose. C'est que bah, comme ça consomme moins, on va en mettre encore plus partout. Euh, et donc, voilà, ma remarque, c'est est-ce que, bah, en fait, le... Le seul remède à tout ça, ça ne vient pas de la base, et finalement du modèle économique. Et donc malgré toutes les petites interventions qu'on va pouvoir mettre en place, on aura finalement un impact assez limité sur la globalité. Ok, merci pour cette question. Alors est-ce qu'on part direct sur Marx et Bakounine ou <rire> euh, Alors sur le côté euh, effet rebond, parce que tu avais plusieurs trucs dans ta question. Le côté effet rebond, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est un énorme risque. Un risque qu'on a pas mal identifié, d'ailleurs, autour de la 5G. Je ne voulais pas forcément le mettre dans la presse, mais bon voilà. À savoir, donc pour l'effet rebond, ceux qui ne sont pas forcément euh, hyper à l'aise avec le concept, l'idée, c'est de se dire, on améliore les perfs, donc on augmente les possibilités, ce qui fait que derrière, en fait, on augmente la consommation, on augmente les ressources. Exemple, aujourd'hui, je suis dans le métro parisien, Regardez Squid Game sur Netflix, sur mon téléphone, c'est un peu galère parce qu'il y a certaines stations qui ne marchent pas trop bien et tout. Avec la 5G qui pourrait se balader dans les couloirs et tout, mais Netflix à fond, il n'y a pas de problème, donc plus de devices, donc je veux mon super téléphone compatible 5G parce qu'ils ne sont pas tous compatibles 5G, donc je passe plus de temps sur des plateformes comme ça. Et donc en fait, on fait augmenter la consommation alors qu'on a optimisé le service de 5G. Vous voyez le truc L'effet rebond, c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'en optimise, c'est bon, on va gagner en efficience et tout ça, que derrière, rac, tout le monde dit, on y va plus, et qu'en fait, le côté, oui, non, mais ce sera super pour l'agriculture et pour les hôpitaux. C'est pas du tout les hôpitaux, encore une fois, c'est les chatons et les films porno qui vont augmenter grâce à la 5G. Mais tant mieux pour, pour YouPorn. Hein. mais le problème, c'est quand même que l'idée, c'est qu'on a une planète derrière. Donc là, le, le truc de l'effet rebond, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je répète, ne faites rien qu'il ne soit pas utile, accessible et durable. Donc le truc, c'est que si tu fais quelque chose à 500K qui, du coup, est utile, accessible, durable, tu ne vas pas te dire, tiens, je peux faire six trucs à 500 kilos. Tu vois ce que je veux dire Si le besoin de ton utilisateur est satisfait avec une page à 500 kilos, va prendre ton après-midi en, en fait. Tu vois ce que je veux dire Le but du jeu, c'est aussi l'automatisation des tâches, la réduction du temps de travail, tout ça, tout ça. Et potentiellement aussi, baisser un tout petit peu la consommation. Parce que pour euh, sauver la planète, euh, il va falloir qu'on y passe, hein les gars. C'est mauvaise nouvelle aussi, mais <rire> si on continue d'augmenter, euh, ça ne va, ça va, va pas tenir. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement, je comprends le côté effet rebond, mais c'est vous, là-dessus, quand vous avez des réunions sur, tiens, nouvelle fonctionnalité, OK Pourquoi Pourquoi, Pourquoi et pourquoi Non, ne faisons pas des trucs qui ne sont pas utiles et qui sont juste en mode effet waouh et tout va bien se passer. Donc, l'effet rebond peut être évité si, dans la place, on a des développeurs euh, et des professionnels du numérique qui font attention à l'impact et le cycle de vie complet de leurs produits. Je ne sais pas si j'étais très claire et si j'ai répondu à la question, mais... Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup. Euh, oui. J'ai été très sensible à pas mal d'arguments qui ont été présentés. Et euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une réflexion. Euh, en fait, dans l'alimentation, euh, depuis quelques années, il y a Yuka qui est apparu avec euh, cette notion d'indicateur. Euh, en ce qui concerne la production euh, d'appareils euh, ménagers, on a l'indice de réparabilité. Tout à fait. Et je me demandais finalement si dans, pour nos sites internet, c'est peut-être déjà en cours, je ne sais pas trop. On fait apparaître en haut à droite une lettre de tous nos sites qui ferait que le consommateur serait, euh, enfin, se dirait voilà, ce site il, il consomme tant, enfin voilà, ce genre de logique qui ferait que ça serait le consommateur lui-même qui décide euh, aussi quel site euh, dans, sur quel site il, il poursuivrait sa navigation pour obliger aussi euh, le développement à se mettre à jour. Enfin, voilà, il n'y a peut-être pas vraiment de questions. Je ne sais pas. Euh. Euh, non, non, si, c'est une question et un, une réflexion qu'on commence déjà à mener, euh, notamment en collectif numérique responsable. Il y a l'Institut du numérique responsable aussi, le Shift Project, euh, toutes les, les gens qui naviguent autour du, du GreenIT.fr aussi. Donc, il y a plusieurs... Plusieurs, ouais, plusieurs groupes de réflexion qui, qui sont sur ces questions de numérique responsable et de la sobriété numérique, qui commencent à arriver. Alors comme tout, c'est aussi quelque chose qui a le vent en poupe, donc il y a à boire et à manger hein, dans, les, dans les personnes qui, qui vous proposent des choses. J'ai fait exprès de ne pas euh, arriver sur les questions techniques d'outils de, de mesure. François vous en a parlé hier, donc c'était un peu l'idée. Euh, vous pouvez déjà les utiliser déjà pour effectivement avoir un petit peu une idée des performances de, de vos sites. Euh, même si, encore une fois, le problème, c'est les « devices euh, ». Vous pouvez avoir des gens qui vous disent euh, « OK, super, euh, il est trop lourd, il est machin et tout », mais euh, les, les « devices », c'est ça. Donc, Les indicateurs et les, les chiffres que vous allez récupérer après avoir passé à la moulinette euh, vos sites euh, ou vos applis, euh, pensez toujours à optimiser en pensant aux utilisateurs et en ayant cette, cette volonté-là. Euh, L'indice de réparabilité, effectivement, c'est donc pour les, les « devices ». Euh, le label numérique responsable, c'est très difficile parce qu'encore une fois, comme je viens de te le dire, on ne sait pas te dire, ok, ce site, grâce à cet outil, il a une bonne note, mais sur d'autres, c'est pas ouf. On a euh, le Ecoindex, Index, on a euh, Lighthouse, on a euh, Green Spector, on a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Euh, celui de Marmelade est pas mal non plus. Mais l'idée du coup, effectivement, c'est de se dire, Comment est-ce qu'on peut très objectivement harmoniser tout ça en disant ceci est A ou B ou C ou D, tu vois Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que, très concrètement, c'est une galère de ouf de réussir à, à, à chiffrer ces, ces émissions-là et à savoir ce qu'on fait. Vous avez potentiellement aussi la, la consommation électrique. Ça, on commence à savoir un petit peu ce que fait la consommation électrique de ton de ta navigation, donc ça, c'est possible. Il y a un plugin sur Firefox qui s'appelle Carbonalizer qu'on a développé avec, avec le Shift chez fairness et qui, du coup, effectivement, était intéressant là-dessus. Mais, euh, en fait, cet indice-là, aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité de le faire, mais on n'a pas le temps d'attendre d'avoir un outil hyper clair pour commencer à bosser. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. <rire> Formez-vous. Vous avez plusieurs possibilités d'action. Déjà, vous pouvez vous former. Vous pouvez en parler autour de vous, parce que le travail, il va se faire en équipe. Hein. C'est des équipes de développement. Il faut que votre PO soit convaincu, il faut que votre Scrum Master soit motivé, il faut que les fronts soient d'accord avec les bacs, que les mecs de l'infra vous aident aussi à optimiser les choses. Donc, c'est un travail d'équipe. Et bon, l'avantage, c'est qu'on est tous sur la même planète, donc il y a moyen qu'on soit tous concernés par le sujet. Mais ce n'est pas évident euh, si, effectivement, il faut qu'on change et qu'on remette des pratiques euh, en état. Quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà, la réponse, mais... de questions euh, merci pour le talk très intéressant. Euh, tu dis qu'il ouais. faut construire des applications qui soient utiles, accessibles et durables. Quoi Je suis complètement d'accord, mais le but d'une entreprise, du coup, des clients, c'est de gagner de l'argent. Et comment on résout, on résout cette contradiction-là Tu vas gagner plus de clients si tu es utile, accessible et durable. La question, c'est ton produit, en fait. La réflexion, elle se base vraiment sur le produit et pas uniquement sur la réflexion autour de la façon dont tu vas le faire. Et donc, un produit qui analyse hyper bien le besoin de ses utilisateurs et qui donc est utile, donc il a des clients qui vont avoir besoin de cet outil-là. Il va être accessible, donc le plus possible d'utilisateurs vont pouvoir utiliser ce produit. Et il va être durable, donc il va économiser quand même un temps de développement derrière. C'est une façon de gagner de l'argent aussi pour ton client. Et toi, tu réduis ton impact sur la planète. Vas-y, je sais que tu as des trucs à rajouter. tu bah, bon, récemment, on a vu que Facebook avait fait des études en interne qui prouvaient que Instagram en gros, c'était pas du tout utile, ni accessible, ni durable mm -hmm. et pourtant ça rapportait énormément plus d'argent que les alternatives utiles, accessibles et durables. Et utile, hein. je vois mal Facebook passer sur un autre business model quoi. Je suis pas sûre qu'Instagram soit pas utile. Euh, Instagram pour beaucoup de boîtes, c'est la seule vitrine qu'ils ont. En tout cas, d'après ce que disent les internes de Facebook, ça... Un utilisateur, c'est une boîte qui veut vendre un truc. Mais Ton taux de transformation, quand tu es influenceuse, quand tu es une marque et que tu as des gens qui postent des trucs sur Instagram, c'est hyper utile pour toi d'avoir des posts et d'être visible sur Instagram. Une boîte est... Qui, qui est toute seule dans son, son écosystème et qui a accès à Instagram et qui réussit à avoir des influenceuses qui postent des trucs, c'est hyper utile pour elle Instagram. Et le fait d'avoir quelque chose qui soit hyper rapide, évident, et voilà, c'est hyper accessible aussi. Instagram est accessible. Tu vas voir que tous les services qui marchent hyper bien, Google, c'est la barre de recherche de Google, c'est le truc que vous devez avoir en tête en termes d'éco-conception. Il n'y a rien. Il n'y a aucune pollution. Il n'y a pas de euh, « on va essayer de t'emmener sur un truc, on te perd quelque part. » Qu'est-ce que tu veux Google est hyper bien au niveau de l'éco-conception de la barre de recherche. Derrière, c'est dégueulasse, hein, c'est du sponsoring, c'est de la pub, on ne retrouve pas forcément ce qu'on veut quand on n'a pas tous les bloqueurs qui vont derrière. Mais la barre de recherche au départ, ça c'est intéressant. Et Insta, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est accessible. t'as pas, pas eu mille trucs à faire. Bon, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais euh... <rire> c'est de, de la story, c'est de la vidéo, tu likes, tu délikes et c'est hyper utile pour énormément de boîtes. Si ça marche, sinon ça ne fonctionnerait pas autant. Instagram, aujourd'hui, vraiment, c'est un outil de communication hyper utile pour monstrueusement beaucoup de boîtes qui ne sont peut-être pas forcément celles que tu as envie qu'elles qu progressent, mais ouais. Après, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, c'est peut-être pas forcément le modèle économique qu'on a envie de, de promouvoir, mais c'est hyper utile pour ceux qui l'utilisent. Et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions autour de la, le temps vraiment, le réduit au maximum entre le moment où ton utilisateur arrive sur Instagram et le moment où il trouve la photo de la meuf qui suit. Le parcours utilisateur chez Insta, c'est Facebook, c'est réfléchi. Malheureusement, ça marche. Des questions, encore des questions. <rire> encore deux questions. Oui, merci beaucoup pour la conf. Du coup, euh, c'était vraiment un axe beaucoup plus intéressant que ce qu'on a l'habitude de voir, hein, parce que ce n'est pas genre les actions individuelles bateau, de supprimer ses mails, donc merci. <rire> euh, moi j'ai une question plus sur la, la partie euh, design, etc. Parce que est-ce que tu as des références Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, un catalogue de projets pour prouver aussi à ton équipe design que euh, ne pas mettre des images de 8 mégas euh, sur les dehors de chaque page, ça peut être joli quand même Parce que déjà, quand on travaille dans l'accessibilité, on nous dit souvent, oui, mais c'est moche, un site accessible. Donc, euh, c'est déjà dur de convaincre que, en ouais. fait, ça n'a aucun rapport. Mais si en plus tu leur dis, euh, un site low-tech est accessible, euh, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'évanouissent. C'est euh, le mot au qui fait peur, <rire> ouais, est ça. Oui, c'est ça. C'est un petit peu compliqué. Comment <rire> ça, tu, tu peux faire euh, justement pour convaincre aussi le reste de ton équipe Comment vous avez mis ça en place vous, du coup euh, Alors, euh, chez Fernès, on, on travaille en partenariat avec les designers éthiques, qui est une association de designers qui est hyper cool, qui fait beaucoup de recherches en UX euh, et en design. Justement, et ils, ont, ils viennent de sortir du coup un manuel d'éco-conception version design donc euh, des filles avec qui on, on travaille régulièrement. Enfin, il n'y a pas que des filles, mais en tout cas, les, les deux qui ont, qui ont pas mal participé à la rédaction du manuel, euh, on travaille avec elles chez Furness. Et euh, du coup, effectivement, encore une fois, c'est se concentrer sur le besoin de l'utilisateur et réussir à faire en sorte qu'il soit le plus content possible. Ce qui pèse, c'est effectivement, c'est des images hyper lourdes, c'est le fait d'avoir 1000 requêtes HTTP qui servent à rien, c'est euh, le poids du DOM euh, derrière. Enfin, Ce n'est pas forcément uniquement des trucs jolis. Tu vois et encore une fois, et on revient là-dessus, c'est vos clients ont besoin de satisfaire leurs utilisateurs. C'est encore est un truc assez intéressant, de licencier vos clients et les utilisateurs. Le client a parfois des idées hyper arrêtées sur ce dont ont besoin ses utilisateurs. Mais, ok, j'aime beaucoup ces hypothèses, mais... J'aimerais bien tester cette théorie et faire des retours utilisateurs. Et Parfois, on a une petite dichotomie entre ce que le client imagine que c'est génial et le vrai besoin utilisateur. Le besoin utilisateur, il a besoin d'une info, il a besoin de pouvoir accéder au service dont il a besoin, il n'a pas moult euh, de trucs en tête, euh, même si ça fait plaisir au client de l'imaginer. ça Et donc, le côté joli, et ça encore une fois, c'est question questions UX, UI, mais le côté joli, euh, est pas forcément. Euh... Non, on peut avoir des trucs hyper jolis qui sont qui sont low tech. Le côté grisé, euh, oui. Alors effectivement, c'est peut-être parfois plus euh, lourd d'avoir un peu de couleur euh, par rapport à du noir et blanc. D'ailleurs, vaut mieux faire du noir en fond et du blanc au-dessus, parce que du coup, ça consomme moins d'électricité pour euh, rétroéclairer vos écrans. Et c'est plus joli, je trouve. Euh, mais donc du coup, effectivement, l'idée, c'est de se dire. Pensez à votre parcours utilisateur, optimisez le truc et, et ayez des, des UX et des UI et qui sont convaincus aussi de la question. Quoi. Franchement, il euh, y en a quand même beaucoup aujourd'hui et notamment si tu si as des, dans, dans, des gens dans, dans les designers que tu fréquentes qui sont intéressés par la question, envolez-les vers les designers éthiques. Euh, ils, seront, ils seront ravis d'en de parler. parler. Euh, merci, mais on n'a plus de temps pour les questions, malheureusement <rire> euh, Hélène, si tu veux éventuellement donner l'éléphant oui. à, à la personne euh... Qui, euh... Qui si veut un éléphant dans ce que <rire> vous <rire> Modèle de décroissance et tout Non, bah, c'est euh, peut-être la première sur le modèle de consommation. Hein. Voilà, on va réfléchir à la consommation et entre les éléphants les, et la surconsommation, euh, il faut choisir à un moment. Voilà, bravo. Bravo. <rire> Merci.